En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture. Il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et il partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne, Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant, « Ils respecteront mon fils. » Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux, « En oh, voici l'héritier, venez, tuons-le, et nous aurons l'héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons on lui répondit, « C'est misérable, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. » Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire du fruit. » Nous allons simplement prendre un tout petit moment pour mieux comprendre cette parabole de la vigne que Jésus vient de nous donner. Et vous avez entendu dans la première lecture tirée du livre d'Isaïe, Comment déjà, dans l'Ancien Testament, euh, le prophète Isaïe avait fait ce très beau poème en le mettant dans la bouche de Dieu, en, en disant, voilà, j'ai planté une vigne, je l'ai entourée d'une clôture, j'ai bâti une tour de garde, j'ai pris soin de ma vigne, et j'en attendais de beaux raisins, mais elle ne m'en a donné que des mauvais. Et Dieu se plaint que... On ne lui donne pas de beaux fruits. Et à la fin de ce petit poème, il y a cette explication. La vigne du Seigneur de l'univers, ce qu'on a chanté dans le refrain du psaume, c'est la maison d'Israël. Voilà, le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, la maison d'Israël, Israël à l'époque du prophète, plusieurs siècles avant Jésus. Mais déjà, on a dans la Bible ce thème de la vigne qui représente le, le peuple de Dieu au fond. Et Jésus va, va puiser dans ce réservoir à image de l'Ancien Testament pour euh, bâtir lui-même sa propre parabole, et il va nous donner la parabole de la vie qu'on vient d'entendre. Mais où cette fois-ci, euh, à la fin, Jésus dit, eh bien, <coughs> voici que le royaume de Dieu va vous être enlevé pour être donné à d'autres. Il ne parle plus de, du peuple d'Israël, mais il parle du royaume de Dieu. Et il dit, puisque vous, vous avez euh, tué les prophètes, lapidé, euh, voire même tué le fils, c'est ce qui va se produire, Et eh bien, la, la vie va passer à d'autres. Voilà. Alors on va essayer de se poser la question, euh, quels sont les fruits que Dieu attend de moi Vous voyez cette première question qui est proposée ici, quels sont les fruits que Dieu attend de moi Et alors on va écrire dans les petits raisins là, Quelques affaires que vous voulez bien nous raconter. Et maintenant, il y, a, il y a Françoise qui va se promener avec son micro pour que vous donniez les réponses que vous avez dans votre cœur. Quels sont les fruits que Dieu attend de moi Mais là, Alexandre, on n'a pas beaucoup progressé. <rire> on va y arriver. Ouais. Maxime a une, a une réponse par là. L'amour et le respect, qu'on fait les autres Par exemple oui, voilà une, une réponse intéressante. On va, alors, on va l'écrire. Les beaux fruits que Dieu attend de nous, l'amour et le respect pour les autres. Oui. Du courage. Du courage. Le courage pour être chrétien aujourd'hui, le courage pour suivre Jésus, le courage pour aimer la vérité et ne pas mentir. On va écrire ça aussi. Alors, tu crois que c'est un beau fruit, ça, le péché Qu'est-ce qu'il a dit, euh, Jésus, euh, qu'il y a des fruits pourris quelquefois, et les fruits pourris, c'est ça, c'est le péché, hein, euh, malheureusement. Tiens, il y a encore euh, possibilité de réponse par là. La prière. la prière, oui. La prière est un beau fruit, oui, parce que pendant la prière, je me tourne vers Dieu, et je lui restitue ma vie, oui. La force, la force, tu peux préciser La force de... Parce que ça peut, ah, la force qu'on se lève le matin, au moment où il faut partir au travail. Pas traîner au lit. Mais oui, oui, non, mais ça peut être, euh, effectivement, ça peut être un fruit d'exactitude, de, d'obéissance, et de, de, voilà, de construction personnelle de ma vie. Le fruit de la paix, la paix dans la famille, la paix sur la cour de récré, la paix en classe. Ah, cette fois-ci, on va avoir un beau fruit. L'amour. Merci. Le pardon, oui. Chaque fois que... Ouais. La joie, la joie que, que je manifeste effectivement dans la famille et dans ma vie de tous les jours, un peu partout. Il y a Bruno, il sait bien nous expliquer ça, quand il, quand il faut chanter, n'est-ce pas, il faut, faut mettre les pommettes comme ça. Remonter les pommettes, remonter les pommettes et faire un sourire. La, la paix, oui. Ils ont du mal à suivre au niveau des raisins, mais ça, ça c'est pourtant la saison... Je aussi hein, pas les amis. Ah oui oui, il y a, a Marie-Françoise qui répond. Le partage. Le partage, voilà. Il va falloir deux scribes. La patience. Ah oui, la patience, oui. Ça en fait des fruits, ça. Hein les corbeilles commencent à se remplir là. La, mmh. communion. la communion. La communion entre les personnes. La communion à Jésus pour porter plus de fruits l écoute. Ah oui, l'écoute, oui. Ça, c'est une belle euh, réponse, oui. Il y a des gens comme ça qui ne savent pas écouter les autres. Du genre, cause toujours, tu m'intéresses. Mais Ah oui, la sagesse. Et ça, la sagesse, c'est quelque chose qu'on reçoit aussi des parents. Et puis de ceux qui nous ont précédés, oui. Hein, Jean-Pierre Temporelle. Ah, on va, on va te donner le micro. La confiance. La confiance, oui. Il y a Jean-Pierre qui Jean veut dire quelque chose. Ah, pardon. Ah, pardon. La, la tendresse. La tendresse, voilà. Jean-Pierre et Jean-Louis qui viennent d'Andy Village, on va les chercher tous les dimanches pour qu'ils participent à la messe. Donc vous êtes euh, accueillis avec tendresse dans le camion quand on vient vous chercher la parole de Dieu, la parole de Dieu dans mon cœur qui va porter du fruit. C'est vrai, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Hein. Et alors vous voyez que la quatrième, la quatrième case en bas, c'est à travers l'Eucharistie. C'est-à-dire que quand nous venons à la messe le dimanche, nous venons apporter au Seigneur tout ce que nous avons vécu pendant la semaine. Et nous le déposons sur l'autel en esprit euh, sous le signe du pain et du vin. C'est ce qu'on va faire maintenant euh, à travers la procession des offrandes. On a déjà placé le pain et le vin qui vont être utilisés pour la messe dans le fond de l'église et les enfants vont, dans une démarche, les apporter jusqu'à l'autel. On va les déposer sur l'autel, Et lorsque euh, nous apportons le pain et le vin, nous apportons aussi tout ce que nous avons vécu pendant la semaine, tout le travail qu'on a fait les efforts qu'on a fait, euh, les rencontres qu'on a vécues, euh, les personnes qui sont autour de nous et qui ne viendront jamais à la messe ou qui ne sont pas croyantes, etc., on les apporte aussi au Seigneur. Des intentions plus particulières qui nous habitent, voilà, on le dépose en esprit, on le dépose sur l'autel. On y pense, puis on, on l'apporte au Seigneur. « Seigneur, je te le donne pour que tu t'en occupes euh, et je te donne toute ma vie pour que tu en fasses ta vie. » Tu en fasses ton corps et ton sang, et que tu l'apportes au Père. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, tout honneur, toute gloire. Ça c'est le, le grand mystère de la messe, c'est un mystère de restitution. Alors, tu veux dire quelque chose, ça c'est pas un micro, c'est un enregistreur. Quand on fait une plantation. Quand on fait une plantation. Vous en avez fait en dix villages, il n'y a pas longtemps, c'est ça Voilà. Bon, ça portera du fruit Ben oui. Ben oui. Merci. Voilà, donc, euh, ça nous a aidé à mieux comprendre la parabole que Jésus donne, mais aussi, c'est important de, peut-être, pour terminer, de réentendre comment, dans la première lecture, le prophète Isaïe se faisait l'interprète de la plainte du cœur de Dieu en disant <coughs> le plan qu'il chérissait ce sont les hommes de Judas il en attendait le droit voici le crime il en attendait la justice et voici des cris et Dieu qui dit pouvais-je faire pour ma vie plus que je n'ai fait j'attendais de beaux raisins pourquoi en a-t-elle donné de mauvais nous restons avec cette question le Seigneur attend de notre part que nous portions un beau fruit et on peut donner cette définition au fond de notre vie ma vie ça doit être un, un beau fruit pour dieu